Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous dans cette première édition de TV debout qui se déroule en direct du bar dans la foulée qu'on remercie chaleureusement pour leur accueil. On vous a contacté une émission riche en différentes interventions et en musique. Puisque nous avons le plaisir d'accueillir Jeez, qui est contre contrebassiste. Mais on va commencer tout d'abord cette émission sans plus attendre avec Alan et Adèle, qui font partie du mouvement Nuit debout et qui vont nous présenter les derniers événements de Nuit debout Paris-République et ce à venir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous résumer les derniers événements qui se sont déroulés à Nuit debout Paris-République Alors, il y a beaucoup d'événements, c'est-à-dire que. Euh depuis la rentrée, Nuit debout euh, euh, s'est transformé. Il y a eu énormément euh, d'événements qui ont eu lieu. Des commissions ont participé euh, à des événements. La commission écologie ou la commission économie qui se sont beaucoup attaqués au TAFTA, au CETA. Il euh, y a eu euh, aussi euh, les anti-pubs qui ont participé au No Ad Day, c'est-à-dire euh, une journée sans pub, où euh, on arrachait les pubs. Il y a eu aussi des événements plus gros, euh, comme la manifestation, alors le TAFTA CETA c'était euh, très gros, mais euh, la manifestation euh, contre Bolloré, une marche contre Bolloré, qui a permis de dénoncer les abus de Bolloré euh, en Afrique et en France également, euh, qui s'est euh, très bien passé, très, très bien passé, qui sont des événements euh, forts, engagés et euh, qui permettent, à différentes commissions, différents groupes qui s'organisent, de faire passer un message. Euh, euh, Nuit Debout ce sont aussi euh, plusieurs villes, donc il euh, y a eu le 11, 12, 13 novembre, les 11, 12, 13 novembre, les rencontres à Chalin-la-Poterie, euh, les Nuits Debout euh, de partout se sont euh, rencontrées, euh, et euh, ça a permis euh, d'échanger sur ce que faisaient les uns et les autres, chaque ville est différente, Certaines font plutôt de l'éducation populaire, d'autres font plutôt des actions, de l'occupation. Ça dépend réellement de ce qui se fait. Sur la place même de la République, il y a certains événements, pas tous, parce que effectivement beaucoup d'événements ou d'actions, de manifestations peuvent se faire en dehors. C'est le cas par exemple de la commission féministe qui a lancé ces actions là, euh, dernièrement « C'est pas mon genre euh, ». C'est-à-dire qu'il disperse les jouets euh, euh, euh, genrés, masculins, féminins, il les mélanges. C'est une action concrète euh, contre euh, la, la distinction des genres. Mais on les a retrouvés également sur la place de la République euh, euh, le jour où on a appris que les salaires euh, des femmes étaient encore euh, inférieurs à celui des hommes. Et sur la place même, habituellement, on a Educpop, Pop, qui est là toujours, chaque dimanche. Euh, on a Adèle d'Eduk Pop juste à côté, et euh, de 14h à 17h, et qui a euh, fait, euh, qui a abordé énormément de sujets, sujets de société, sujets de. C'est la commission euh, sur la place, Eduk Pop. Donc les mouvements de Nuit debout euh, prennent une dimension euh, collective et. Euh et aborde différents sujets euh, que ce soit le CETA, le TAFTA les grands traités ou encore l'éducation populaire euh, donc euh, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été organisés ces derniers temps est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les événements à venir Alors, oui très bonne question euh, justement euh, nous avons Azel pour nous parler du 18 décembre le 18 décembre c'est la fête de fête la dignité un événement euh, national euh, organisé euh, dans le cadre de Nuit Debout sur la place de la République un banquier, euh, 18 personnes et euh, Adèle est euh, euh, coordinatrice de l'événement et donc va pouvoir nous dire un peu sur la technique comment est-ce que euh, l'événement s'est organisé euh... Oui, bonsoir alors en fait c'est un événement qui a qui a été euh, pensé déjà lors des rencontres à Chalin. Et, euh, qui a l'initiative de Nuit Debout de Nantes. Et on, euh, on a aussi euh, euh, quelqu'un qu'on a rencontré dans une ONG de Bridge Initiative qui, euh, qui participe à, à cet événement et nous permet d'avoir pas mal de contacts. Donc dans le, dans le déroulé de l'événement, ce sera sur la place de la République, samedi soir et dimanche. Samedi soir, il y aura euh, des concerts, une sorte de, de concert d'ouverture avec euh, donc, différents artistes, je peux citer Zeus, Tabulet, Pablo, un groupe euh, Conscience de rap, et quelques autres aussi euh, à venir. Et le dimanche, donc, ce sera beaucoup plus complet, on va commencer euh, de, à partir de midi le banquet, et on va finir ensuite à, euh, à 22h, en sachant qu'à 13h, il y aura Pierre euh, Merejovski qui va venir présenter euh, ses documents et faire un débat. À 14h, on aura un multiplex avec euh, la ville d'Alep et l'association Niska, qui va nous mettre en lien avec eux. À 15h, il y aura euh, Stokis Ka Kavelakis, pardon, qui viendra parler de la Grèce, enfin de la situation en Grèce. 15h30, Robert Misrahi sur la dignité. Il y aura des concerts et, euh, et des danses euh, de, de, du collectif Deep, Deep Conscience. Et multiplex aussi avec les autres euh, villes de nuit debout euh, dans, dans le reste de la journée. On a pensé cette journée euh, en l'appelant en effet « Fête la dignité, la solidarité, la convivialité » dans le sens où c'est festif parce qu'on aura euh, donc euh, de, quoi, de quoi se nourrir, de quoi écouter, il y aura de, de la musique, des documentaires aussi. Mais c'est aussi dans l'idée qu'on va devenir acteur de, de, de cette solidarité, de cette dignité, de cette convivialité et qu'on en vient l'acteur ensuite tous les jours et on aimerait reproduire cet événement de façon mensuelle. Alors juste un, une petite question, un petit point de détail, c'est la première fois donc que Nuit Debout organise Nuit Debout Paris République et les autres, Nuit Debout, un événement international, donc en quoi c'est international, quelles villes participeront, quelles... Alors c'est pas la première fois parce que justement le mouvement CETA était européen, donc il euh, y avait déjà une dimension internationale, en tout cas européenne. Euh, là où c'est peut-être différent, c'est que ce sont des, des citoyens vraiment dans d'autres villes qui, qui participent et c'est pas seulement au niveau de l'Europe. Donc il y aura Alep notamment, il y aura Tunis, il y aura Athènes, il y aura aussi des Nuits de Bout de France, donc on a dit Nantes, il y aura Rennes et Grenoble. Euh, on attend peut-être New York mais ce n'est pas encore sûr. Donc euh, voilà, il y a aussi du, du coup différentes villes et l'idée dans la reproduction de cet événement c'est qu'il se passe ensuite dans ces autres villes et que nous on rediffuse sur la place, parce que ce que j'ai oublié de dire quand même, et ce qui est très important, c'est que tout sera diffusé en direct sur le site de nuitdebout.fr. Donc l'intérêt c'est de connecter les villes, et qu'elles soient physiquement présentes sur leur place, et qu'elles puissent se connecter entre elles aussi à l'international par, par le multiplex. Voilà, ça promet, rendez-vous le, le 18, soit sur la place de la République, soit sur internet, soit encore ailleurs euh, euh, si vous êtes à Angers, Nantes. Il euh, y a effectivement un hashtag spécialement pour ce jour-là, qui est le hashtag Fête la dignité, Fête F-A-I-T-E-S, la dignité. Euh, il est important de rappeler que cet événement a été organisé dans le cadre de l'Assemblée de Coordination. Euh, L'Assemblée de Coordination, en fait, c'est une assemblée qui parvient à réunir certaines commissions, pas encore toutes, qui a une réputation sulfureuse, euh, explosive, qui est le moment où les, Nuits debout, euh, enfin, les commissions et les participants de Nuit Debout Paris République parviennent à se réunir. Plus ou moins, parce que euh, pour le moment, toutes les commissions n'ont pas forcément accepté euh, de venir en assemblée coordination. Donc Du coup, euh, la grande question qui se pose... C'est, est-ce euh, que euh, Nuit Debout réussira à, à réunir tout le monde Donc voilà, la question... Euh... Et donc, euh, le gros événement, on l'a bien compris, c'est ce dimanche. Euh, est-ce que vous comptez en organiser d'autres par la suite, comme ça, euh, en collaboration avec euh, tous les mouvements de Nuit Debout de France S'il est réussi. Oui, tout à fait, en fait. c'était euh, L'idée était de reproduire cet événement, du coup, euh, tous les mois. Qu'il y ait vraiment une journée jusqu'à ce qu'elle devienne quotidienne dans notre mode de vie. Donc euh, refaire un banquet tous les mois en sachant que par contre le lieu principal des interventions ne sera pas forcément Place de la République. Ça pourrait être à d'autres endroits en France et ça pourrait être surtout à d'autres endroits dans le monde. Et on pourra suivre euh, au mois de janvier si on a très froid, pas envie d'aller sur la place, par multiplex aussi. Et euh, voilà, L'idée c'est que là ça commence ici mais on fait des liens avec tout le monde et ensuite que ça se passe ailleurs et que ça se diffuse encore. Qu'il y a du coup sur le site Nuit Debout toutes ces, toutes ces vidéos qui restent et qui puissent être diffusées aussi en au-delà de juste cette journée-là. Et euh, comme tu fais partie du mouvement et du K-pop justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce mouvement Oui, alors euh, on a commencé juste euh, en même temps que les autres j'ai envie de dire. Au début on avait simplement un mode d'intervention classique. Et ensuite, on a développé deux autres modes d'intervention. Le premier, c'est la boîte à questions, en fait. Les personnes posent des questions de façon anonyme et s'est débattu sans inviter un expert. Donc on s'appuie sur l'intelligence collective, la réflexion. Et là, on a mis en place depuis le mois d'août un atelier hebdomadaire. C'est pour ça qu'on a décidé de rester sur la place tous les dimanches, qui est « Quelle société veut-on ». Donc il a une visée utopique, volontairement, en sachant qu'on essaye de définir de façon très précise dans quelle société idéale on voudrait vivre. Donc c'est pas on aimerait qu'il y ait plus de liberté, non. C'est quoi la liberté dans la justice, c'est quoi la liberté dans l'éducation Et l'idée, c'est qu'il y aurait une deuxième étape sur à partir de maintenant comment on y arrive. Et on a pensé ça en se disant, si on part de maintenant, ça va bloquer nos imaginaires. Alors imaginons, imaginons mais de façon précise, développons, dépassons nos catégories de pensée habituelles. Et ensuite, une fois qu'on aura bien fixé quelque chose, un ailleurs vers lequel aller, Et ben, maintenant comment on fait mais le premier pas, c'est déjà de l'imaginer. Et si jamais on a envie de retrouver tous ces débats, est-ce que vous faites des comptes rendus qui sont accessibles ah oui. à tous Ah oui, alors bien sûr. Toutes nos interventions sont enregistrées, les ateliers aussi. En plus, les ateliers, en effet, on fait des comptes rendus écrits en plus des interventions. Donc c'est sur le site .debout Org. Ou euh, l'inverse, je ne sais plus, enfin, tapez debout éducation populaire et vous allez tomber sur le site. Et dessus, il y a toutes les interventions et euh, les ateliers aussi d'enregistrer, les CR. Je pense qu'on peut tout de suite passer à une première pause musicale avec Giz, qui n'a pas l'air super prêt. À une vidéo le plus grand nombre de paradis fiscaux dans le monde. Oh, oh, ah, voilà. 170 filiales dans les paradis fiscaux, c'est un record. Et pour cela, nous tenions à vous offrir cette chaise, qui s'appelle le paradis de la fraude. Voilà, pour fêter. Vous voilà. bon, allez mettre les palmes d'or de la fraude voilà. Voilà. aux quatre pattes à vous dire que le 9 janvier, la BNP Paribas, votre banque, a mis en examen John Palais un faucheur de 13, 60 à 80 milliards d'euros qui s'envolent dans les paradis fiscaux. Avec cela, nous pourrions financer la transition énergétique, les services publics, l'éducation, la santé. Personne n'est condamné pour cela. Personne n'est mis en examen. Et pourtant, est mis en examen un être humain John Palais. Qu'en pensez-vous On va un bien ne ferons pas de comme <rire> Non, non, non! À l'évasion fiscale! BNP Paribas, champion de l'évasion fiscale en France! Oh non, non, non, non, non! À évasion fiscale! BNP Paribas, champion de l'évasion fiscale! Changez de banque, Changez le monde! Rendez-vous le 9 janvier au procès de l'évasion fiscale à Dax! Non, non, non, non. Alléation fiscale BNP Champion de la fraude Remplissez vos paniers, vos sacs euh, bah, de cadeaux pas. Non, non, pas trop. Pendant pas. que l'argent s'envole dans les paradis fiscaux Et non, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, 20 ce n'est pas 40, ah oui, mais 60 milliards d'euros qui partent chaque année KUZF en prison BNP c'est pour bientôt Cherche de l'argent partout Alors qu'il y a 60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 Donc vous venez tout juste de visionner une vidéo réalisée par Nuit Debout Grenoble. Cette vidéo portait donc sur l'action euh, sur l'évasion fiscale. Et on va tout de suite passer à la partie débat de cette émission. Pour cette première de TV Debout, on a voulu aborder ensemble comment sauver le monde chaque matin. Donc c'est une formule qui peut un peu paraître pompeuse au premier abord, mais qui a pourtant tout son sens puisqu'on a vu se développer ces derniers temps de nouvelles formes d'engagement qui changent le monde à leur échelle. Et pour mieux nous en parler, nous accueillons autour de cette table Vanessa Jérôme et Mohamed Meshmash. Bonsoir à vous deux. On va commencer par un rapide tour de table et je vous laisse donc vous présenter. Bonsoir, donc je suis Vanessa Jérôme, je suis politiste, donc spécialiste de sociologie politique. Je suis donc enseignante chercheuse à l'EHESS. Je travaille sur l'engagement militant. Et plus particulièrement sur euh, le Parti vert, voilà, Europe Écologie, ce qu'il a changé de nom il n'y a pas longtemps. Alors, bonsoir et merci de l'invitation. Mohamed Mechmash, alors co-fondateur euh, de Collectif Assez le Feu, qui est né en 2005 après les révoltes sociales. Co-auteur d'un rapport avec Marilène Baquet, qui est sociologue urbaniste, sur une réforme radicale de la politique de la ville, pouvoir d'agir euh, des habitants. Et euh, co fondateur, président d'honneur maintenant, de la coordination Passons-nous, qui est une coordination, une forme de syndicat des quartiers, qui a décidé tout simplement de se constituer euh, en collectif euh, pour pouvoir mieux se faire respecter. Voilà. Donc pour commencer ce débat, euh, Vanessa, en tant que sociologue, est-ce que tu as constaté un renouveau de l'engagement euh, quotidien des citoyennes et des citoyens Est-ce qu'on assiste à des mouvements d'engagement qui sont hors du système classique militant aujourd'hui Bon, alors, il faut peut-être déjà commencer par dire qu'il euh, y a toujours eu plusieurs sortes d'engagements. Il y a des engagements qui sont partisans. On prend cinq dans un parti politique et puis on milite. Des engagements syndicaux, des engagements associatifs, dans des collectifs, plus ou moins euh, pérennes euh, ou éphémères, en fonction des moments. Euh, en réalité, la règle peut-être qu'on peut, qu peut euh, donner, c'est qu'il y a une espèce de tropisme qui fait que, en fait, plus les gens s'engagent, plus ils s'engagent. Donc finalement, quand on est intéressé à la chose politique, quand on a décidé que, euh, oui, on pouvait faire des choses, que ça valait le coup d'essayer, bah, finalement, on se retrouve relativement vite dans tout un tas de petits archipels euh, militants. On appelle ça en sociologie être pluri-engagé ou multipositionné. Alors ça ne vient pas nécessairement tout d'un coup, mais en tout cas, on peut être dans plusieurs Espaces, plusieurs espaces militants qui ne sont pas forcément des espaces partisans. Quand on dit les gens ne s'intéressent plus à la politique, en général, ce qu'on donne comme chiffre, c'est le nombre de gens encartés dans les partis politiques ou même de gens qui votent. Voilà, si on regarde que ça, en fait, on est plutôt borgne. Il faut voir l'ensemble. Est-ce que, selon toi, ces nouvelles formes d'engagement viennent d'une sorte de lassitude des anciennes formes d'engagement syndical, associative Alors, Ce qui est vrai, c'est qu'en fonction des époques, en fonction de l'ère du temps, euh, il y a certaines thématiques de lutte qui s'imposent dans le monde social. Évidemment, on a connu ces derniers temps la loi travail, l'état d'urgence. En 68, c'était d'autres luttes. Au moment de la guerre d'Algérie, c'était d'autres encore dans, dans, dans début des années 60. Donc, chaque époque a un petit peu ces thématiques de lutte et elle mobilise plus ou moins, les individus en fonction de leur proximité avec le champ politique puis en fonction aussi de leur intérêt, de leur capacité à se mobiliser. On sait que par exemple, dans une biographie, on n'a pas, en fonction de nos âges, les mêmes capacités à s'engager à militer. On le fait quand on est jeune, puis quand les enfants sont grands, moins quand ils sont en bas âge, moins quand dans sa vie professionnelle, on a besoin d'être très présent, etc. Donc, il y a plutôt des temporalités historiques et biographiques qui se télescopent et puis ensuite qui prennent, qui cristallisent en fonction des luttes du moment. Euh, Mohamed, en tant que euh, militant, est-ce que tu peux euh, un peu nous dire euh, pourquoi euh, tu as choisi de t'engager dans telle ou telle association ou collectif Écoute, mon engagement euh, de militant associatif, il date pas d'aujourd'hui, il date depuis euh, ces 30 dernières années, parce qu'il y a déjà 30 ans, euh, il y avait énormément de, de, de militants qui habitent dans ces quartiers, qui étaient euh, tout simplement euh, à demander à ce qu'ils soient respectés, qui puissent vivre dignement, qui puissent avoir les mêmes droits communs que les autres. Et ça avait déjà démarré à l'époque par euh, la marche contre le racisme et l'égalité. Et ensuite, euh, c'est euh, poursuivi euh, cette forme de militantisme jusqu'à euh, les événements qu'on a connus en 2005, euh, après la mort de Ziad Buna en Ram. Ce que derrière, ça a généré, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas connu dans ces quartiers, où généralement, c'est un quartier qui s'embrase. Là, on a eu une France entière qui s'est quand même embrasée pendant euh, 21 nuits. Est-ce euh, et que de... ton mouvement est né suite au mouvement de, de... au mouvement de social de 2005 Tout à fait, le collectif Assez le Feu, qui veut dire euh, Association du collectif Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble et Unis. Alors qu'on a voulu jouer avec les, les, les, les valeurs de la République. Elles sont belles en théorie, mais en pratique, elles sont très éloignées. Et euh, on avait tout simplement envie euh, d'agir pour plus subir. Et euh, en se disant que nous sommes pas un problème, et une partie de la solution. Et qu'à partir de là, on a une expertise d'usage, une capacité à agir, et que quel dommage qu'on ne se rende pas compte de tout ça. Et c'est simple, simplement pour euh, expliquer que... On parlait d'état d'urgence. La seule réponse qu'on a apportée en 2005, alors qu'on était en train d'expliquer que ce qui venait de se passer était de l'ordre social, on a eu nos responsables politiques qui se sont dédouanés, eux, de leurs responsabilités. Et ils ont préféré, effectivement, euh, euh, nous pointer du doigt, parce que c'est tellement facile d'aller chercher... Euh, dans ces quartiers réservoir de coupables, en se dédouanant des responsabilités qu'ils peuvent avoir, de se dire, eh ben non, ça suffit, quoi. à un moment ou à un autre, eh ben, on n'est plus d'accord avec vous. Quoi. Donc on va agir pour éviter de subir, on va tout simplement s'organiser, on va créer euh, des dynamiques, on va simplement permettre à des habitants de leur dire soyez acteur et auteur de votre vie ne les laissez plus les autres décider à votre place vous avez des idées, allez les transmettre vous-même faites en sorte euh, de, de régler euh, les problèmes qu'on vous a mis en bas de votre porte, et bien, allez les déplacer emmenez-les chez ceux qui vous les ont mis au bas de votre porte et faites en sorte qu'eux aussi, ils puissent mieux comprendre un petit peu euh, ces problèmes-là. Donc mon engagement, il est dû je veux dire à, à ma sensibilité parce que je suis... Euh, bon. mes parents sont d'origine algérienne mon père, ne sachant ni lire ni écrire, a vécu lui-même des injustices. Il a fallu qu'à partir de 16 ans, je comprenne un peu mieux les mécanismes pour pouvoir déjà aller défendre les injustices que mon père connaissait dans l'entreprise euh, parce qu'il se faisait tout simplement exploiter. Et après, petit à petit, bah, j'ai continué, effectivement. Et le combat qu'on mène aussi en ce moment dans ces quartiers, c'est malheureusement les bavures policières. Donc là, j'ai une pensée quand même pour Traoré, Adama Traoré et la famille qui clairement vit une double injustice. Et... Il y a 30 ans déjà, c'était exactement ce qu'on revendiquait, c'était qu'on en avait un peu marre qu'il se passe euh, ce genre de situation. Et malheureusement, il y a une partie de l'opinion publique qui n'est pas du tout sensibilisée à ça. Et on aimerait tout simplement que ce soit... On n'est pas sûr de revoir un gamin rentrer chez lui, ou une personne âgée, parce qu'il y a eu l'affaire à l'Isérie qui s'est passée de la même manière. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a le... Et du coup, l'engagement, il est là. Et j'ai remarqué que depuis 2005, il y a eu un engagement, il y a eu une prise de conscience, où les gens aujourd'hui ont décidé honnêtement de, de, de s'organiser, d'agir, là, là où ils sont, localement, euh, à une échelle nationale, quand on a lancé la coordination Passons-nous. Ce syndicat, il est aujourd'hui tout simplement pour se dire, faisons sens commun, quoi, faisons en sorte de travailler avec d'autres. Il faut absolument qu'on ait des passerelles, avec d'autres mouvements qui aujourd'hui euh, ne, ne, ne vivent pas les mêmes difficultés que nous. Mais si on s'intéresse à, à les leurs, peut-être qu'ils s'intéresseront à, à un autre. Quoi. Et justement, tu parles de synergie entre les différents mouvements euh, Est-ce que tu peux nous parler en tant que sociologue euh, des relations euh, qui peuvent exister entre les nouvelles et les anciennes formes d'engagement Est-ce qu'il y a une collaboration entre eux mmh. Oui, alors après, il faudrait voir euh, presque moment par moment ou lutte par lutte. Oui, en tout état de cause, il y a des moments qui sont assez mobilisateurs, qui font crise, comme on dit. Euh, et la loi travail euh, a été euh, une de ces, euh, un de ces derniers exemples. Il y a des moments qui cristallisent autour de thématiques et qui font que finalement, des gens qui viennent, c'est comme par capillarité un peu. Euh, par exemple, Nuit debout, euh, ben Place de la République, il euh, y avait des gens de toutes les générations en âge, mais surtout plus intéressant pour nous, euh, politistes, de toutes les générations militantes. Il y avait des 68 arts qui disaient « Oh, chouette !» Quelque chose qui ressemble un peu, qui recommence. Il y a des jeunes, on va aller se mettre là-dedans. Nous, on connaît un peu les modalités. Donc ça se mélange, c'est un gros melting pot. Voilà, en il fait. y avait des très très jeunes qui étaient lycéens, scolarisés, qui n'avaient pas particulièrement vite politique ou besoin de politique, mais qui sont passés, qui sont un petit peu fait attraper, saisir par ce moment-là. Il y avait des quadras qui sont bien intégrés socialement, qui ont un job, machin, mais qui en ont marre, qui passent leur journée à se demander, mais qu'est-ce que c'est le sens de ce que je fais, etc. Puis voilà, à un moment donné, ça prend, ça se mélange, les gens échangent, ça donne des choses, ça en donne pas, des choses durables, plus ou moins. Mais en tout cas, oui, il y a des moments de lutte très, très euh, mobilisatrices, comme ça, qui font qu'à un moment donné, euh, ben voilà, les petites euh, rivières de l'engagement euh, se retrouvent. Justement, tout à l'heure, tu parlais du problème de la transmission euh, des messages que la société a envie désespérément de faire passer, mais que peut-être on a l'impression des fois qu'on n'est su pas suffisamment entendu ou écouté. Et paradoxalement, j'ai envie de dire qu'on vit dans une époque où les moyens de communication n'ont jamais été aussi accessibles. Et pourtant, on a l'impression que les autorités sont de plus en plus sourdes aux revendications citoyennes. Euh, donc une question simple, comment vous faites au quotidien pour tenter de transmettre vos messages et vos revendications c'est le aller-vers. Donc on organise de plus en plus de rencontres parce qu'on va échanger, discuter. Il y a les réseaux sociaux, c'est un fait. Mais il y a aussi euh, le contact humain qui nous permet à un moment ou à l'autre de dialoguer, de peut-être mieux, mieux se faire comprendre. Parce que je veux dire, tout ce qui est réseaux sociaux, ça reste encore une fois euh, des choses qui... Euh, ne sont pas palpables voilà et par contre quand on se réunit qu'on fait des rencontres des agora, où on se permet effectivement d'organiser de, des choses comme ça et d'aller à la rencontre d'autres ben le aller vers c'est tout simplement de reconnaître l'autre et ça c'est important donc du coup c'est aussi une forme d'engagement et ça re renvoie le fait que comment se fait-il que nous là où on est il y ait des gens qui sont capables de venir nous rencontrer et de parler de ce que nous on vit alors qu'ils ne le vivent pas, ou vice-versa. Et donc c'est un peu ça. C'est une forme d'agora, c'est des tables de quartier qu'on a organisées, c'est euh, des rencontres, en tout cas avec la coordination Passons-nous. Une fois par mois, il y, y a un conseil national qui se rencontre dans différentes villes de France, et ça permet euh, à la limite d'avoir des réunions publiques où on invite une bonne partie des habitants à venir euh, se joindre à, à, à, à cette soirée avec des thèmes, voilà, des thématiques, qu'eux qu choisissent, pas qu'on impose, tout simplement pour effectivement de continuer à mobiliser et à transmettre. Parce qu'il y a une histoire, il y a une lutte dans ces quartiers. On a parlé tout à l'heure de Nuit Debout. Dans ce qui s'est passé dans Nuit Debout, y a, on disait souvent mais ils sont où les quartiers, quartiers debout, ainsi de suite. On disait tout simplement, les quartiers ça fait 30 ans qu'ils se battent sur des luttes. Et euh, on aurait aimé effectivement que d'autres traversent le périph pour pouvoir venir aussi lutter avec eux. Et ben c'est pas grave, nous on traverse le périph, on vient à République, on vient joindre avec, avec, avec vous sur ces luttes-là et faites en sorte encore une fois qu'on fasse sens commun parce que c'est aujourd'hui la seule manière de créer un rapport de force et c'est comme ça qu'on y arrivera j'ai ramené un, un, un bouquin qui s'appelle et nous vivrons les jours heureux voilà donc euh, ce livre eh ben, tout simplement c'est sans acteurs avec 120 propositions pour agir et euh, à l'intérieur à l'intérieur de, de, de ce livre vous verrez qu'il y a 120 actions à mener et euh, qui, ont, qui ont été faites par des propositions est-ce qu'on est qu peut dire que les gens ont de plus en plus euh, besoin et ont de plus en plus soif de débats collectifs Il euh, y a une chose peut-être qui est importante de dire, c'est que parce qu'il y a toujours cette espèce de débat entre euh, le virtuel, le réel, les nouveaux modes de communication, les anciens, etc. Euh, chaque époque a ses moyens de communiquer, mais à un moment donné hein, la radio, enfin euh, l'appel, euh, 40... le général de Gaulle c'est une voix d'abord, c'est une voix à la radio. Maintenant il y a les réseaux sociaux, il faut cracher ni sur l'un ni sur l'autre, la complémentarité des luttes c'est ça qui compte, parce que mener une lutte et personne n'est au courant ça ne sert pas à grand chose. Faire que de l'agitation sur les réseaux sociaux et jamais être euh, concrètement, matériellement sur les luttes, ça ne sert à rien. Je crois qu'il y a une chose qui différencie en réalité vraiment les deux et qui fait une forme de frontière. C'est la question du corps. Quand je suis dans les luttes, quand je suis là, quand on parle, je te touche, il y a de l'émotion, les corps sont ensemble. Ils prennent les mêmes risques dans les manifs, on prend les mêmes risques. Contrairement voilà. aux réseaux sociaux où tout est... Euh... La com il n'y a pas de problème, ça diffuse, mais ce n'est pas du tout les mêmes émotions, ce n'est pas les mêmes expériences, ce n'est pas le même vécu. On voit très bien quand on suit les groupes militants très longtemps, moi c'est ce que je fais dans mon travail, il y a les espèces de rassemblements un peu comme flash mob, on dirait maintenant, voilà. ça n'empêche pas que les gens soient sincères, que leur cause soit juste, etc. Mais pour quelqu'un qu'on a croisé une demi-seconde dans un flash mob, on ne se lève pas à 6h du matin si on est crevé malade pour aller tracter devant la gare en plein hiver. On ne va pas aller avec son corps défendre. Souvenez-vous de l'époque où l'OAS, pendant la guerre d'Algérie, les gens, les militants communistes, beaucoup, ils allaient avec leur propre corps défendre se mettre devant les domiciles des gens qui étaient visés par l'OS qui milite encore avec son corps ça c'est une vraie question et les manifs, c'est mobilisateur aussi pour ça ou les sittings, les blocages regardez tout le foin qu'on a fait entre guillemets avec la question des chemises des syndicalistes voilà, une chemise ça se met pas sur Twitter, les corps qui sont dans la rue, qui prennent des risques qui luttent ensemble côte à côte c'est quelque chose qui est irremplaçable, après il y a des réseaux sociaux pour diffuser, il y a la télé, il y a des canaux pour parler loin à des gens qu'on ne peut pas euh, approcher avec son corps. C'est parfait, mais il ne faut pas les opposer, il faut les penser en complémentarité. En outil, finalement Pardon En outil Oui, oui, et puis après, ça a un sens aussi, mais en tout cas, il faut penser la complémentarité. C'est deux manières de lutter et de médiatiser les causes qu'on défend. Voilà. Euh, Mohamed, j'ai une question pour toi. Euh, Est-ce que ces nouvelles formes d'engagement, ces collectifs, ces associations peuvent euh, s'inscrire sur la scène politique actuelle de manière concrète Est-ce que vous avez vraiment euh, des moyens de vous faire entendre par les autorités Oui, alors on a, on, a, on a pensé à une, une des propositions qu'on a faite un peu, euh, d'ailleurs aller sur ce, sur ce livre, c'est un fonds d'initiative citoyenne. C'est-à-dire c'est la démocratie d'interpellation. On a une démocratie représentative, Ok, donc une fois qu'on est élu... Euh, on pense qu'on est légitime, il n'y a pas de problème. À partir de là, qu'est-ce qu'on renvoie à ceux qui ont fait en sorte d'élire ces personnes-là Il y a ceux qui sont élus et qui gardent le pouvoir. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est aujourd'hui rendre un peu de pouvoir à l'ensemble des citoyens, des habitants, pour pouvoir à un moment ou à un autre, lorsqu'on n'est pas d'accord sur des projets euh, qu'on voudrait nous imposer, d'avoir les moyens, d'avoir une contre-expertise. Et on propose un fonds d'initiative citoyenne. Ce fonds, il demande aucun impôt supplémentaire. On dit simplement qu'il y a de l'argent, elle est très mal répartie. On aimerait récupérer entre 10% des réserves parlementaires à la source, les mettre dans un fonds commun. On aimerait récupérer entre 1 et 5% des financements des partis politiques pour leur dire, bah, c'est de l'argent public. Vous avez le droit de, de, de, de l'avoir parce qu'aujourd'hui il y a une loi qui a été votée. Mais on aimerait qu'une partie soit reversée à ce fonds commun. Et ce fonds commun, après on trouvera une la, la, la, la co-gestion, euh, pour savoir comment elle, elle pourra fonctionner. Mais ça permettra, euh, sur des projets, parce que une qu'une personne personnelle qui a une ambition personnelle, qui demain voudrait marquer l'histoire par son nom, par un bâtiment ou par ce qu'on voudrait, euh, a une folie pure de vouloir imposer à des habitants son projet. Et bien là, on aurait la possibilité, avec ce fonds, d'aller chercher des urbanistes, des juristes, des architectes, en disant ben, « Nous, on construit un projet » contre le vôtre, et le nôtre, il est porté par l'ensemble des citoyens, donc il sera mieux vécu, mieux apprécié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lutter aussi contre, malheureusement, cette abstention qui est énorme, parce que les gens ont de plus en plus de mal à y croire euh, en, en politique, de tout simplement de se dire, bah, lorsqu'on aura une partie du pouvoir qui nous sera redonnée, bah, on y tournera aux urnes. Et plus on retournera aux urnes, bah, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les partis peuvent remplouer leur caisse, et nous, on peut renflouer aussi ce fonds parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui auront voté. Et sur la question de l'engagement politique, ouais, je suis persuadé. Ce que je regrette un petit peu dans, dans ce qui s'est passé un peu dans Lui Debout, c'est comment on finit par capitaliser un peu toute cette dynamique et toutes ces démarches. Ce qui s'est passé un peu en Espagne et ainsi de suite parce que ça a été réfléchi. Et ils y ont pensé en partant par, euh, par des, des, des, des, des actions qui étaient euh, sur euh, l'hypothèque de, de, de maisons où ils se sont organisés et puis finalement ça a été un outil qui a lancé cette dynamique et ça fait en sorte que les gens ont pris conscience. Je pense qu'aujourd'hui, une partie de la société civile qui a aujourd'hui des idées, qui euh, a une expertise d'usage, est en capacité aujourd'hui d'apporter les solutions et de s'engager aussi politiquement sans appartenir à un parti politique et on peut, on peut, on peut en pouvant faire de la politique au sens noble. Est-ce que vous considérez que le problème en France, c'est le manque de mécanismes de démocratie participative euh, oui, oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, on a lancé un peu toutes ces dynamiques. Hein. Quand on a rendu notre rapport, c'était une réforme radicale de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à ce que les choses soient descendantes. Voilà. Alors qu'en réalité, tout devrait démarrer du bas. Et en bas, on a euh, une richesse énorme, on a euh, des solutions, on a des experts aussi de, de leur vie quotidienne qui sont en capacité d'apporter euh, justement les réponses leurs Et malheureusement on ne tient pas compte de tout ça. Donc tout ce qui était euh, outil démocratique malheureusement ça a été euh, plus ou moins euh, euh, réquisitionné, euh, pas dans le bon sens du terme. Si vous regardez les, les conseils de quartier qui ont été créés euh, sous euh, euh, la loi Veil, euh, Edouard Vaillant je crois que c'est, je me trompe pas. Voilà. Ben on a vite vu les limites. Voilà. Là, on est parti sur une loi qui s'appelle les conseils citoyens. Et ben, il y a déjà des élus qui, au lieu de laisser les habitants s'organiser, ils ont déjà essayé de coopter euh, ces conseils citoyens. Et au lieu de redonner du sens à ces habitants, tout simplement parce qu'ils ont envie d'agir euh, et qui ont envie de, de, de, de se, euh, tout simplement euh, s'investir, si, leur... si c'est un leurre, on va perdre des gens encore. Et donc... Ce qu'ils ne comprennent pas ces responsables politiques, c'est que c'est quelque chose qui doit être gagnant-gagnant. Mais si encore une fois on veut faire à la place de ses habitants alors que c'est censé émerger du bas et qu'on s'approprie cet outil, eh ben on fera encore des déçus et on éloignera encore un peu plus de gens. Quoi. Vanessa, est-ce que euh, en dehors de la France, il existe des, justement des mécanismes de démocratie participative où les militants peuvent faire remonter leurs revendications vers le haut alors, ça dépend ce qu'on appelle par faire remonter, parce qu'en réalité, depuis toujours et dans toutes les sociétés, on peut faire remonter. C'est-à-dire, d'oléances, par, à un référendum, compris, par, <rire> par euh... au péril de sa oui. vie. Ou... <rire> <J 'étais avec rire> euh, voilà, donc euh, la question, c'est pas tellement, à mon avis, de faire remonter, c'est être entendu quand on remonte. Euh, et là, pour le coup... Euh... Alors, on pourrait parler longuement des processus d'empowerment aux états unis euh, effectivement, des conseils de quartier euh, qui euh, commencent à être un peu euh, euh, élimés, si j'ose dire, et de, etc. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une forme comme ça de règle un petit peu des institutions et notamment des institutions politiques qui est d'essayer les personnes qui les incarnent, parce que les institutions en tant que telles, si la personne vont les faire vivre, ça n'existe pas, hein, mais... Les personnes qui les incarnent et qui se sentent une forme de légitimité, l'onction du suffrage universel. J'ai été élu, donc je ne rends plus de compte. Voilà. Il y a une espèce de mythe de l'onction du suffrage universel qui fait que les élus, même de bonne foi, même travailleurs, même honnêtes, compétents, engagés pour de vrai dans leur lutte, ont quand même l'idée de se dire que bon, l'onction voilà, du suffrage universel, ça compte plus. Donc la question, c'est plutôt essayer de voir comment effectivement on crée des rapports de force et ça, ça nécessite une chose. Je disais tout à l'heure que la mobilisation sur le long terme, c'est une question de corps. Eh bien, faire remonter, se faire entendre, c'est une question de conflictualité. On est dans des sociétés qui sont d'une extrême violence symbolique beaucoup, hein, pas, pas que physique mais et où pourtant on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, le management c'est toujours formidable, les bons points, les entretiens, etc. On n'ose plus dire en réalité ce qui ne va pas, on n'ose plus se disputer au sens de échanger des arguments, alors que dans le fond, se faire entendre, c'est ça. Ça nécessite qu'on soit ensemble, en relation, assez longtemps pour que, un, on se présente, deux, on se connaisse, Trois, éventuellement, on se dispute s'il y a besoin et qu'ensuite, surtout, on se donne le temps ensemble de construire quelque chose à partir de notre dispute. On ne peut pas être d'accord sur tout. On n'est pas là pour aimer tout le monde. Ce n'est pas ça une société. Au contraire, ce qui fait société, c'est d'arriver à être civil, civilisé avec des gens qu'on n'aime pas, avec qui on n'est pas d'accord, euh, avec qui tout nous oppose du point de vue de la sociologie, de notre histoire, de notre culture, de nos études, peu importe. Voilà. Se retrouver toujours ensemble les mêmes par règle d'homogamie sociale et se dire « Oh, t'as vu qu'est-ce qu'on est bien ensemble ?» C'est chouette, hein, ça fait du bien de temps en temps. Mais l'idée de revendiquer, se faire entendre, transformer la société, c'est prendre le temps de se disputer avec tous les autres et de construire ensemble à partir de la dispute. Merci pour vos interventions. On continue le débat après une pause musicale avec Giz. Comment chacun peut changer le monde chaque matin Comment chacun peut changer le monde chaque matin bah déjà en se faisant, coucou, ça va copain Comment changer le monde chaque midi, chaque soir, chaque fois qu'il y a un chèque quelque part, on le paye cash, changer l'argent, changer les gens avec de l'art. Oui Comment changer chaque matin Comment tu peux faire pour changer chaque matin Bah déjà se changer d'habit, d'habitude. Bah oui d'amplitude, comment chacun peut changer chaque matin, ce monde, ce monde qui change, j'en sais rien, déjà les gens n'arrêtent pas de parler, pendant des heures, ils s'écoutent jamais, pendant des jours, pendant des nuits, comment changer chacun pour qu'il puisse lui-même changer chaque jour quelque chose, ce matin à Lapin, oh je peux pas dire grand chose sur ce qui change, tout est étrange, comme ça t'arrange. On s'en danger, attaquer, changer. Arrêtez de vous battre. Débattez. Tu débattes, tu te battes. T'es en plein débat. Ça parle, ça râle, ça crie. Mais ça ne nous empêche jamais de reproduire les mêmes conneries que nos aînés, nos parents, nos libérateurs, les meilleurs, de power, de big brother. Mes frères, mes sœurs, le monde est une chapelle où tu ne peux avoir que de sub à porte de la chapelle. Hey. Comment chacun peut changer chaque jour ce monde, chaque matin Mon amour, attends, je prends encore une seconde Oui le débat est lancé, excellent, il est pour repasser tout ce qui était froissé dans les meilleurs délais. Ouais! Comment le changer? Comment? Comment? Et toi? Comment tu dis? Prends! Tu produis? Comment? Bouffer Tout le monde est habitué à bouffer! Et nos gamins sont entraînés à devenir des putains de sales machines Afrique plus tard! Et là! Hélas! De l'au-delà! on a déjà perdu nos godasses et toi, de toi à moi, tu ne me regardes plus, tu ne m'écoutes même pas, tu ne sais même pas qui je suis, bah oui, tu t'en fous, tu penses qu'à ta petite cacahuète que tu retrouveras chez toi cette nuit, comment changer chaque nuit le monde, chacun peut le faire une seconde, je n'ai pas fini, une minute, tous minutes oui, il y a comme une culbute de spéculation, la culture est morte dans sa création, aujourd'hui, on dit quoi Des produits ont enduit Et ta voix, elle est là Non, elle a disparu les débats chacun peut changer ce monde Tous les jours, ouais, chaque matin Ça fait 44 ans que je suis debout Debout, bout, debout, debout, tabou, debout, debout, debout, Donc, on reprend, je disais, le débat avec Vanessa et Mohamed. Euh, et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous considérez que la professionnalisation du militantisme est l'aboutissement d'un engagement qui est au départ professionnel euh, Personnel, pardon. Alors, en général, quand on dit professionnel de la politique, euh, c'est mal, c'est moche, il ne faut pas. Et ça donne une vision de l'engagement politique qui est très cynique. Hein, euh, le type qui se brosse les dents chaque matin et qui pense à être président de la République, etc. Bon, d'abord, première remarque, ça exclut les femmes. Hein, et pourtant, ce serait bien qu'elle soit aussi présidentes de la République. Euh, plus sérieusement, la professionnalisation, en fait, euh, c'est pas un objectif. C'est pas... Euh, voilà, je me lève depuis euh, le matin et tout d'un coup, je... c'est une suite de micro-décision, de hasard. On était là à un endroit, on s'est engagé dans quelque chose. Quelqu'un, du coup, nous dit vient viens sur notre liste municipale. Ben, pourquoi pas ?»« Puis finalement, on n'a pas le temps, mais on trouve ça quand même bien. »« Alors, on prend goût à l'activité politique. Voilà. » Il faut d'abord laisser tomber complètement l'hypothèse du cynisme. Ça montre rien en politique. Ça, ça cache plutôt que ça ne montre. Et puis ensuite, il faut complètement aussi laisser tomber l'hypothèse de l'acteur rationnel qui tire des plombs sur la comète, qui fait des coups de billard à quatre bandes. Tous ceux qui ont fait de la politique et des coups de billard à quatre bandes, ils savent que ça ne marche pas, les coups de billard à quatre bandes. Donc voilà, c'est une suite un peu aléatoire, un peu malgré soi de décisions qui mène à une forme de professionnalisation. Et professionnalisation au sens weberien, ça veut juste dire vivre pour la politique, au sens de la vocation, avoir envie, politique, aimer ça, et vivre de, au sens de tirer son revenu principal de la politique, que ce soit un mandat ou un job de collaborateur, etc., Peut-être la dernière chose qu'on peut dire, c'est que quand on, on, on dans l'imaginaire, quand on dit professionnel de la politique, on entend le type qui se goinfre, qui a une secrétaire, euh, scandale financier, les grosses voitures, les ministres. Bon, la grosse masse quantitative des élus, pour ne parler que de cela, parce qu'il y a d'autres professionnels de la politique, à commencer par les collaborateurs par exemple, ce sont de petits élus de petites communes rurales qui n'ont pas d'indemnité ou très légères et qui sont mobilisables 24 heures sur 24, voilà, euh, et qui sont réellement engagées euh, pour l'intérêt général, pour des causes qu'ils défendent et avec des valeurs qui sont les leurs, donc... Euh, il faut prendre avec précaution cette question de la professionnalisation parce que ce n'est pas professionnel, ben, c'est mal. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. Et en tout cas, c'est une forme d'engrenage et dans tous les cas, une forme de sacerdoce hein, parce que ce n'est pas tellement la mode et ce n'est pas tellement bien vu de faire de la politique. Dans les années 70, je dis toujours ça à mes étudiants. Si vous n'étiez pas dans une orga, on appelait ça comme ça à l'époque, vous étiez ringard, vous avez rien compris, vous étiez minard. Maintenant, vous dites bonjour, tu fais quoi toi le week-end ben Je milite, je vais distribuer des tracts, vous regardez, voilà. La politique, c'est une activité qui s'est quand même beaucoup dévaluée euh, et du coup, c'est un peu stigmatisant, c'est presque un peu honteux. Non, il faut y croire. La politique, c'est aussi des valeurs, des croyances, des engagements. Et puis, euh, une vraie envie de changer le monde. Après, tout le monde ne veut pas forcément le changer dans le même sens. Donc, euh, on n'est pas toujours d'accord. Mais en tout cas, euh, voilà, pas de cynisme, ça ne sert à rien. Est-ce que Mohamed, tu te retrouves dans ce que Vanessa a dit au début sur euh, ouais. les militants qui commencent petit à petit et qui, au final, en, euh, finissent par en faire leur métier Oui, je partage tout à fait, effectivement, ça analyse. Euh, ensuite, je voulais juste dire, parce que depuis tout à l'heure, on dresse un tableau euh, quand même du politique, mais... Tous les politiques ne sont pas les mêmes. Il y a une partie, une certaines catégories de politiques qui, clairement, c'est ce qu'on disait, sont engagés localement, font des choses, euh, sont constamment au quotidien, et très proches de leurs habitants. Et donc, après, c'est pas celle qu'aujourd'hui, malheureusement, le tableau qu'on voit actuellement, c'est pas celle-là. Moi, je parle plutôt de, de, de, de l'engagement de proximité locale. Je veux dire, mon militantisme, mon expertise, mon expérience, euh, moi j'ai besoin effectivement euh, de transmettre parce que je ne voudrais surtout pas que le, les luttes qu'on ait menées n'aient euh, pas eu cette transmission et que derrière euh, le militantisme aujourd'hui n'est pas simple, n'est pas facile parce qu'on vit dans un monde de précarité et ainsi de suite donc si on ne donne pas euh, les moyens de, de pouvoir euh, militer et donner effectivement partie des garanties pour qu'ils puissent le faire correctement on n'y arrivera pas donc après euh, s'engager politiquement ben... Bah, je veux dire, Moi, j'ai eu un mandat, euh, j'en ai un actuellement, mais j'en ai eu un euh, avant. Bah, du moment où je ne me suis pas retrouvé, j'ai démissionné. Quoi. Je ne suis pas resté attaché à mon fauteuil parce que ce n'était pas le but. Le but, encore une fois, c'est clairement de faire de la politique au sens noble, de parler des choses qu'on vit au quotidien, de ce qui ne va pas, de pouvoir être présent euh, après 17h, euh, à 22h, à minuit, à 1h s'il y a besoin, de pouvoir euh, tout simplement euh, aller euh, manifester... Euh, comme on a manifesté dernièrement sur euh, la mort d'Adama Traoré, où euh, au lieu de me balader avec mon écharpe, je me suis baladé tout simplement en tant que militant pour dire que, avant tout, je suis d'abord un citoyen euh, qui est tout simplement euh, euh, en colère voilà, de ces injustices et que c'est pas euh, parce que je viendrai avec mon écharpe que ça changerait les choses, non. Je pense que je suis d'abord citoyen, convaincu que ces injustices, on doit tous les porter de là où on est, pas spécialement... Euh, parce qu'on viendrait avec son écharpe, et du coup, on, on serait un peu plus légitime. Donc, le militantisme, et sur ta question, je me dis, euh, je serais pour que des gens puissent s'engager, pour faire de la politique autrement, mais qu'ils ne deviennent pas des professionnels de la politique. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est un, deux mandats, et puis après, ben, je laisse la place à d'autres, et euh, je continue effectivement à accompagner, je n'endosse pas ce costume euh, qui, euh, pour certains aujourd'hui, vivent de la politique depuis 30 ans, 40 ans. Il y en a qui s'accrochent à leur mandat, il n'y a qu'à regarder encore ce qui se passe. Euh, quand on nous parle de communautarisme, j'ai juste envie de dire que le communautarisme, il est à l'Assemblée Nationale. Il n'y a qu'à regarder un peu la configuration et euh, on aura vite compris que finalement, ce sont toujours les mêmes qui n'ont pas du tout envie de lâcher leur fauteuil et qui s'accrochent à ce fauteuil-là. Donc, Vivement que ça change, vivement qu'on continue effectivement à ce que d'autres prennent des responsabilités et qu'on voit une sorte de diversité dans ces, dans ces hémicycles parce que c'est un peu triste. Quoi. Et un peu plus de femmes aussi. Parce que là, c'est ce qu'on disait, il y a un manque de ce côté-là. Parce que honnêtement, euh, quand on regarde ce qui est en train de se passer sur des primaires, je trouve ça un petit peu euh, bon, dommage. Parce qu'encore une fois, euh, euh, on nous parle de, tout simplement de parité. Ça voudrait dire qu'on ne reconnaîtrait pas leurs euh, euh, leur compétences. Et c'est parce qu'il y aurait de la parité que ces gens-là, euh, ou ces personnes-là, seront aujourd'hui élus Et je trouve ça dommage. Quoi, voilà. Donc, bah, il faut continuer à mener le combat de ces femmes pour qu'effectivement elle puisse encore encore plus s'affirmer et demain, pourquoi pas Peut-être une femme présidente de la République, euh, bah, ça serait un beau symbole aussi. On attend de voir ça. Pour conclure ce débat, est-ce que vous pourriez nous dire un peu tous les, tous les deux un mot pour convaincre les gens qui aimeraient s'engager mais qui n'osent pas sauter le pas et qui n'osent pas s'engager euh, concrètement Est-ce que vous pourriez leur dire un petit mot d'encouragement Un petit mot d'encouragement Mmh, c'est pas toujours une question de vouloir s'engager hein. c'est beaucoup des conditions sociales de possibilités. Et voilà. Euh, on disait quelque chose dans les années 70 hein, si tu t'occupes pas de politique elle va s'occuper de toi Voilà. il euh, bah, y a des gens que ça dérange pas qu'on décide pour eux bah, ceux là dans le fond euh, qui continuent à dormir tranquille euh, pour les autres bah, laissez pas la vie vous passer sous le nez Puis la vie bah, c'est aussi s'engager pour que le monde dans lequel on est euh, bah, il nous plaise et puis qu'il soit vivable pour les autres, ensuite. Bah moi, j'ai juste envie de leur dire, euh, si vous voulez plus subir, agissez. Si euh, vous avez compris que, que ceux qui sont censés faire pour vous ne le font pas, qu'est-ce que vous, vous faites pour que les choses elles changent voilà. Et euh, de se dire que finalement, on n'est pas un problème, et on est une partie de la solution, et que chacun de nous détient une partie de la solution dans ses mains. Il suffit juste effectivement d'être convaincu de ça et d'agir pour changer les choses. Merci à vous deux d'être venus ce soir. Et euh, on va tout de suite regarder le teaser du gala qui a lieu dimanche à partir de 16h. C'est un gala des artistes de Ménil-Montant, où les artistes chantent la chanson « Engagée ». Et cet événement est organisé par l'association Ménil-Montant à la belle ivoise Et il sera filmé par TV Debout. On le regarde tout de suite. La question est, pourquoi là-bas, quoi Comment Mais où ça De qui De quoi Comment Mais explique-moi ça À cause de qui Et c'est pourquoi qu'on en est là pose moi la question, s'il te plaît, et à l'endroit, à l'envers ou envers, non oh, oh, Pardonnez-moi, questionnez-moi, j'ai le droit de lever le doigt. Maintenant, ici, je me demande si chacun a saisi, pourquoi là-bas, quoi Là-bas, il y a des quoi, là Quoi Là, il y a quoi Il y a des pandas, pandis Non, des pendus, autant se prendre mais non, restez sur terre, restez ouvert, avec du vocabulaire, avec beaucoup de grammaire. C'est autre que t'entends maintenant qui revient encore une fois, résident, de de montant avec le flou et la mais 100% sur fond autant. Debout, j'en toujours en voie de disparition les troubadours. On est là à tous les alentours et les détours de tes carrefours. Oui mon amour, comme toujours. Pourquoi là-bas quoi Pourquoi là-bas c'est qui Mais dis-moi, de toute façon ça... Pourquoi là-bas, toi Pourquoi vous restez dehors, mademoiselle, il y a du son, il y a du sens, et aussi on sait faire, il y a du sel, il y a de la bonne cuisine. il y a beaucoup qui viennent s'en faire de sel, mais, ouais, tu ça, c'est quoi, là ah, Pourquoi Pour qui Je ne sais plus, mais on en parle depuis tout à l'heure Depuis le début, on est debout Oui, sans tabou, on est même à genoux On est à quatre pas dans tous les coins Comme des fous, ouais C'est pas le malin, c'est ton tour qui revient un peu de, la un de la quotidien Avec le micro, c'est un ami qui est devant moi wow, Je le tiens, oh, on est bien De main à main, t'as compris comment chacun Peut changer le monde Chaque matin Ce matin, Chantal Panda <rire> Oh, waouh Qu'est-ce qui s'est passé J'ai rêvé, j'ai dû me calmer, j'étais en direct à la télé, TV, tu vois, en train de vous voyer, de tutoyer, de jouer du au bois, dans les bois, à moi, au secours, autour de moi ça parle moins, tant mieux, bah oui, je peux aller fumer un joint. Et j'ai le temps, dilettant, décidant, dissident, assistant, résistant, militant, tout le temps. Hey, hey, ouais, même mon poteau. Spidey Jaro est arrivé, il me met un petit peu de renfort, un peu de percussion, je les avais rêvés. Ben oui, vas-y mon ami, envoie ça, envoie ça, toute la nuit, nuit debout, nuit TV debout, ici radio debout. Hey me voilà avec même un rasoir électrique debout. Hey tu l'as pas vu celui-là, tu l'avais capté, et t'as vu dans mon matos il y a une table debout. Hey oui, ça s'appelle un manche debout. Mais oui, pas marabout, pas besoin, regarde-moi avec moi, mon coco, on y va comme ça. Et si tu veux, je te donne le bonjour de monsieur Scooby-Doo. Hi, mon chouchou, mon doudou, waouh, on est là, on tient le clou, tous jusqu'au bout. Oui, c'est fou, ce monde, c'est nous, ce monde est flou, on ira jusqu'au bout, tout le monde debout. Fin de cette première édition de la TV Debout, merci à vous de nous avoir regardés, merci à, notre à nos invités d'être venus, merci à Giz d'avoir mis l'ambiance ce soir. Et on a une pensée particulière pour Mariana qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Bonne soirée à tous et à très bientôt j'espère. Et merci au bar là, dans la foulée.